Dans le secteur des aspirateurs robots, on a souvent depuis les derniers mois, des aspirateurs qui commencent à se ressembler, de plus en plus épais pour pouvoir intégrer des capteurs de plus en plus précis, capteurs lidar, télémètres, etc. De plus en plus larges pour intégrer de plus gros réservoirs. Et même, on a maintenant la nouvelle thématique des bases auto-aspirantes qui rajoutent encore un encombrement supplémentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspirateur qui va en contresens de tout ça. C'est la marque Leafent qui nous propose un aspirateur plutôt surprenant par sa taille et par sa puissance. C'est parti. Comme d'habitude, mon test va procéder en plusieurs étapes. On va déballer et on va parler des caractéristiques techniques de cet aspirateur robot Lefant F1. Puis, je le prendrai en main pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et, bien entendu, je vous ferai une petite restitution, toujours dans cette vidéo. Hein. Vous verrez même pas la transition. Qui vous donnera mon retour au niveau de la prise en main, de l'expérience utilisateur, etc., etc. Commençons par le déballage. Déjà, vous voyez... La boîte est relativement petite pour un aspirateur robot. Là, c'est la taille d'un iPhone. La boîte déjà, elle fait deux iPhones et demi. Hop, on arrive directement avec des petits QR codes pour pouvoir, bien entendu, télécharger l'application sur le principe de la base. Sur comment, en gros, un petit guide de démarrage en six étapes assez rapide. Mais on va revenir sur ça. Ici, on va avoir, du coup, les petites serpillères, j'ai bien l'impression. C'est des serpillères directement humidifiées. Ça, c'est aussi original. Des petits packs de serpillères directement humidifiées qui vont permettre certainement de ne pas avoir besoin d'un réservoir d'eau dans le robot. On a le petit livret. Puis, on va bien entendu, hop, regardez tout ça. Un petit rouleau. Un petit chargeur. L'aspirateur qui va être ici, on va le voir. Hop. Hop. Je déballe tout et on fait le tour bien entendu du propriétaire. Hop Voici l'aspirateur. Comme je vous le dis, il est vraiment compact, vraiment petit. Avoir sa base, sa base de recharge. Mais on va aussi directement plugger ça dessus. Tac, tac. Sachant que on a des éléments de rechange. On en a deux, un, hein, une fois qu'ils seront abîmés. Là, on va avoir du coup notre bac à poussière avec un petit filtre. Qui est aussi fourni en rechange. L'aspirateur est très léger, assez fin, on va en parler de ses caractéristiques techniques, mais vraiment très léger, très maniable. Et on voit qu'ici, il y a un petit élément de protection lorsque ça va venir cogner. Et aussi accessoire original ça va être cette petite bande métallique qui va pouvoir se positionner par exemple sur un pas de porte pour que l'aspirateur considère le tracé que vous aurez fait avec cette bande comme un mur virtuel on aura aussi du coup la petite serpillière sec qui va pouvoir être du coup remplacée par la humide qu'on a vu elle va se pluguer directement et le tour est joué on va le mettre à charger en connectant bien entendu Hop, le dock de charge et l'aspirateur. Il s'allume. Maintenant, il me reste à télécharger l'application. Mais avant, on va parler de ses caractéristiques techniques. Oui, je vous le disais, cet aspirateur est surprenant par sa taille. Avec un corps de 28 cm de diamètre et de 6,9 cm de hauteur, c'est simplement l'aspirateur robot intelligent, le plus petit que j'ai testé sur ma chaîne. Il va intégrer un bac à poussière de 600 ml, qui d'après le constructeur nécessite de le vider une fois par semaine à peu près. Et équipé de la technologie FreeMove 3.0 à détection 360, il va pouvoir se déplacer librement sans se coincer sur une table ou sur une chaise. Au niveau de la puissance, on est sur une aspiration de 4. 1000 pascal. Il va pouvoir aspirer facilement les cheveux, les poils d'animaux, etc., etc. Concernant son autonomie, il intègre une batterie en lithium qui va pouvoir être chargée plus de 2000 fois et il va pouvoir nettoyer à charge complète jusqu'à 200 minutes, ce qui va lui permettre de nettoyer une superficie jusqu'à 200 mètres carrés. Pour revenir sur la technologie Free Move 3.0, c'est une technologie qui va allier du coup de l'inspection et un capteur infrarouge anti-collision qui va permettre à l'aspirateur de détecter un obstacle et de l'esquiver. Comme on l'a vu, il n'a pas de bac de réservoir d'eau ce n'est pas vraiment un aspirateur serpillière mais la fonctionnalité vadrouille va lui permettre en ajoutant du coup la petite serpillière qu'on a vue, soit déjà humidifié soit en l'humidifiant de vadrouiller de nettoyer en nettoyant un petit peu le sol sur le papier ça a l'air d'être vraiment un compagnon idéal pour les gens qui ne veulent pas s'encombrer avec un gros aspirateur robot maintenant configurons le sur l'application et après bien entendu je vous ferai mon retour d'expérience Lançons l'application Leafend. On va s'inscrire rapidement. A noter que l'application est exclusivement pour l'instant en anglais. On appuie sur ajouter un robot. On va choisir le F1. On appuie 3 secondes sur le bouton On Off. On continue. On configure le réseau. On a juste à suivre les instructions et hein. je vous les montre. On se connecte en Wifi du coup au robot. Voilà le robot est configuré on peut lui donner un petit nom et on va cliquer sur Start to Use. Là on va avoir des informations telles que sa quantité de batterie on va pouvoir le faire lancer le démarrer et bien entendu c'est différents modes start normal le mettre à rechercher et on va pouvoir le lancer en nettoyage de toute notre surface de façon ordonnée ou de façon aléatoire le faire se concentrer sur un endroit ou le faire longer on voit aussi ici qu'il y a une petite mise à jour et on voit aussi qu'on va pouvoir le contrôler directement on pourra aussi le programmer et dans les paramètres on pourra aussi gérer la sensibilité de son capteur de proximité voilà pour la configuration je le prends en main et on se retrouve dans quelques jours pour mon tour these phones les amis on se retrouve pour mon retour d'expérience sur mon utilisation du Lefent F1 oui vous le savez ce petit aspirateur robot avec une taille plutôt mince concernant la prise en main d'abord c'est un robot assez facile à prendre en main, petit bémol bien entendu c'est que l'application est en anglais, pour ceux qui sont pas du tout à l'aise avec l'anglais là ça peut être plus difficile, mais sinon c'est le genre de robot qu'on va programmer simplement sur l'application et on va le laisser faire, il va pouvoir se faufiler un petit peu partout, il va pouvoir aller nettoyer un petit peu toutes les surfaces, il est très maniable il arrive bien à s'ordonner, à s'avancer et son application est assez simple et intuitive. Lorsqu'on va aller sur l'application, il sera possible du coup, je vous le disais on l'avait vu, de le démarrer et surtout d'activer différents modes. Un mode Quiet, c'est-à-dire un mode sans trop de bruit, un mode standard ou un mode powerful. Il sera aussi possible de faire sonner le robot pour le retrouver. Concernant son efficacité, les petites lingettes jetables peuvent vraiment être aussi sympas pour donner un coup de nettoyage. Mais grosso modo, il est plus là pour aspirer. On aura moins d'efficacité que sur des robots vraiment serpillères. Moi je vais trouver une place parfaite au niveau des chambres, mon sol c'est du parquet et il va pouvoir vraiment aller sous les lits sans se bloquer etc etc nettoyer. Lorsque j'ai envie de donner un petit coup sur le parquet au moins j'ai pas la crainte que le réservoir d'eau se vide sur le parquet, j'ai juste à mettre la petite serpillère et le tour est joué. Au niveau de la maintenance, au niveau du nettoyage c'est aussi très simple, on enlève le bac, on le vide, on peut le gratter avec la petite brosse et le tour est joué. Maintenant parlons des points positifs et des points négatifs. Premier point positif, pour ce robot, ça va être vraiment son format. C'est vrai que des petits robots comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Deuxième point positif, ça va être son rapport format puissance. Parce que oui, petit format, ce n'est pas non plus un robot simplement de table. Troisième point positif, ça va être son prix de base disponible à 329 euros. Vous pouvez actuellement le trouver sur Amazon en promotion. Je vous mettrai bien entendu les liens en description. Mais vous allez pouvoir du coup le choper aux alentours des 209 euros. C'est plutôt intéressant. Au niveau des points négatifs, mon premier point négatif, ça va être quand même la technologie de détection on peut pas être sur du lidar on peut pas être sur ce qui se fait sur les plus gros aspirateurs parce qu'on est vraiment sur quelque chose de compact mais voilà si vous avez euh, un chien un chat qui vomit etc bah, l'aspirateur va bah, certainement aller dedans deuxième point négatif ça va être aussi sa manipulation dans l'espace c'est à dire que beaucoup de robots nous permettent dès l'application de mettre des murs virtuels, de mettre des barrières de mettre des zones ici on va être sur quelque chose comme un peu iRobot c'est à dire quelque chose de beaucoup plus simple voilà les amis pour mon test du Lefend F1 J'espère que vous avez apprécié ce test, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech